What's up, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bonjour pour une vidéo de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, on va faire une vidéo très très très spéciale les amis, parce que j'ai une surprise pour vous, avant que la vidéo commence les amis, je vais vous faire gagner un Legendary Bag, mais... À une condition, les amis, vous devez laisser un commentaire et me donner votre meilleur moment en ce moment sur la V9 de skill PVP. Donc, vous devez me dire par exemple, ah, oh, j'ai obtenu un space dans un random mort ou euh, lors de l'enquête des AP, j'ai tué un full P4. Tu sais, des trucs comme ça. Le meilleur moment qui vous est arrivé, vous, par exemple, si vous avez gagné la loterie, par exemple, j'ai gagné la loterie ou peu importe, dites-moi votre meilleur moment sur skill PVP. Je vais choisir une personne au hasard et je vais le faire gagner dans la prochaine vidéo. Un legendary bag, les amis. Mais avant. Vous avez compris, vous le saviez, je vous l'avais préparé, je vous l'avais dit les amis. Aujourd'hui, nous allons ouvrir 146 euros de Legendary Bag, parce que je vous en fais gagner un, comme vous avez compris. Euh, donc on va en mettre un ici, et on a les autres Legendary Bag ici. J'ai setup un coffre à notre home mine pour pouvoir euh, regarder à peu près tout ce qu'on aura eu. La truc, c'est que si on n'a pas un plastron space renforcé, je vais faire un slash poubelle, ok donc si j'ai pas un plastron space renforcé, je fais un slash poubelle. Donc euh, ça peut me coûter vraiment cher ici. Let's go, c'est parti Le premier, on a eu une pharmax en tita, un pantalon titacite. Euh, ouais, c'est pas tellement bon, ça à peu près, ouais, c'est pas tellement bon. Allez, oh, pas tellement bon. Ça c'est 4 euros à chaque fois, on se fait bien enculé en ce moment. Oh my god, on se fait encore plus enculé en ce moment. Deux space sticks, ça c'est bon. Un arbre de réparation et 52 blocs d'XP, ça aussi c'est bon. Oh, 16 reines de mort, malheureusement, les reines de mort, c'est trop beau, oh my god, les amis, ok les amis, qu'est-ce qui se passe, oh, deux space, enfin, deux space, yes, Ah, oh, on a plus de place, donc on va aller home, euh... home mine, je crois que j'ai mis un coffre là-bas, je suis pas sûr, je crois qu'on a un coffre là-bas, donc on va mettre tout dedans, Y'a personne autour, j'espère. Nope. Let's go, c'est parti. On va se dépêcher. On va mettre tout ce qu'on a eu dedans. Après, on va pouvoir faire un, un, un récapitulatif de 150 euros. Qu'est-ce que ça nous donne Donc, let's go, c'est parti. On va ouvrir encore ici. Oh my god. T'es pas sérieux Mais oh, mais mon dieu. Je vous rappelle que c'est un jeu de chance. Hein? Vous pouvez en acheter un, avoir déjà le space renforcé. Moi, j'ai juste vraiment pas de chance, faut croire. Mais oui, regardez. Oh mon dieu, les amis. Ça vaut même pas le prix de. Renda... Ça vaut même pas même pas un PB tout ce que jeunes box. Oh my god, le seul truc bon qu'on a eu, c'est deux space quoi. Oh mon dieu, les amis. Oh Farmax en space. Ok, ça, ça vaut le coup, peut-être. Oh my god, non. Non. Non. Pourquoi moi <rire> Fais-moi pas ça, j'ai pas envie de supprimer tout ça. J'avais dit que si j'avais pas de space... Je me suis dit qu'en 150 euros j'avais 80% de chance d'obtenir. Mais pas du tout, les amis. Oh my god, les amis! Aidez-moi, hey, mettez un pouce bleu, ça prestille! Trois skill bags, on va peut-être les... les ouvrir, on va les ouvrir les skill bags par exemple. On va voir si on est... Oh mon dieu, ça c'était vraiment un legendary bag de merde en fait. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais en hein, soi, c'est vraiment aléatoire. Un autre pharmax en... en space, fait chier ça. Une Space Blade? Donc Space Blade P T4. On est vraiment pas chanceux, les amis. Il nous en reste seulement 8. Et vraiment, de la merde qu'on a eue, mon pote, c'est un truc de malade, les gars. On a vraiment quasi rien eu de bon C'est hallucinant les amis Hallucinant Donc okay, attends, j'ai plus de place sur moi Je vais garder sur moi ça Il y avait mes perles, ça c'était à mes perles à moi Donc on va mettre l'XP qu'on a eu là-dedans là Oh mon dieu les gars Deux space Stick encore, des pantalons en P4 Ça va encore Allez, donne moi quelque chose de bon Un space plastron au moins, un space stick ça va C'est pas si mal Oh non les gars Oh non les gars, je pense que je vais tout devoir supprimer on n'a pas le plastron renforcé, les gars. Faudra que je supprime 150 euros. Non, non. <rire> coffre en space Obsidian, nice. On va pouvoir mettre les lots ici. Oh my god, les gars. Tout ce que vous voyez dans le coffre, faudra que je le slash poubelle les gars. Hein. C'était la règle. La règle, c'était space renforcé ou rien. Farm tool, ça c'est bon. Faudrait quoi non aquatique. Pantalon à Sénalium, Four en urite Et malheureusement pas de play trick Oh my god les gars ça va faire mal au cœur Mais bon faut faire slash poubelle hein. On a un homme de parole les gars Slash poubelle Adieu tout ce stuff magnifique Tu vas me manquer mec Tu vas me manquer Oh ça c'est mes perles par exemple Tu vas me manquer deux spaces dans la poubelle quoi Adieu Les items sont morts oh, Adieu Les gars non adieu les Oups. Oups. Oups. Oups. Oups. Oups. Oups. Oups Oups Oh non Slash poubelle les amis Slash poubelle Oh non les amis Oh non Adieu Adieu mec Adieu euh, Je vais garder la space space. J'ai trop perdu Oh la Ok vous êtes prêts Slash poubelle on poubelle tout. 5 space Stick. Ah non, c'est 5000$ le space stick, les gars. Pourquoi j'ai fait ça C'était pas une bonne idée de vidéo. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va faire une chose. On va faire gagner la Pharmax en space à un de vous. Parce que je suis sympa. Et le Legendary Bag. En espérant que vous ayez le plastron renforcé. Parce que moi, c'était pas le cas. Oh mon dieu, les gars. J'ai vraiment envie de me suicider. Mais je rigole même pas, là. C'est même pas drôle. J'ai gaspillé 100... 46 euros les gars, parce que bon, vous avez compris 4 euros le bag, il y en a un que je vous avais gardé pour vous quoi Oh my god les amis, ça s'est pas très bien passé cet opening, <rire> merde Oh là là là là, donc euh... Oh putain, j'ai le seum mais vraiment le seum, je vais récupérer mes votes j'avais des votes en attente je crois, j'ai gagné quoi Oh, un creeper, ça va hein un creeper dans les votes, pas si mal druide. les filtres aussi, on pourra faire des joints je... dites-moi, vous, si vous avez été chanceux, vous avez eu des sales et trucs, parce que moi, personnellement, les gars, c'est pas le cas du tout. Je suis on loco, mais vraiment un truc de malade. Merci pour ta terre, merci pour ton XP et tes trucs, mec, c'est trop gentil. Merci pour tes potions, merci pour ta redstone, et encore merci à toi, Xgit tu m'as donné un space. Donc, un gros merci. Oh là là, je vous reprends pour une prochaine séquence. Les gars, je suis le plus gros pigeon de l'histoire. J'ai remis 25 euros, ça s'affiche à l'écran. J'ai remis 25 euros comme une grosse merde. Il me reste 4.5 PB, mais je vais le donner à mon pote pour qu'il puisse s'acheter un grade. Et là, j'ai 5 Legendary Bags. Par exemple, je vais pas faire un autre défi de. Si je pas de Space place, je les retire. Parce que ça m'a vraiment foutu du somme en vrai. Vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai vraiment du somme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va juste euh, les ouvrir et espérer avoir des bons trucs. Ok. Ça, c'est vraiment pas un bon départ, les amis. J'ai vraiment envie d'aller me suicider encore une fois. Oh, la fin. Oh, yes Farmax en Space, ça c'est bon, les amis. Ça vaut quand même quelques monnaies à l'HDV. Un autre Pharmax en space c'est une de Repair. Oh, putain, les gars, on a un peu de chance. En ce moment, on a un peu de chance. Oh, une pickaxe, on a de la chance, les amis. Yes Enfin, il nous reste un bag à ouvrir. C'est Creeper. Le Space Plate, il se trouve peut-être ici. Non, malheureusement. C'est une récolte de pharma -terre. Mais gros, c'est quand même pas mal, parce qu'en soi... OK, on a payé 25 euros, mais nous avons eu 22 PB. Parce que, vous savez, il y a la TVA en France. Ça, ça vaut à peu près 2 pb, donc 2, 4, peut-être 6 pb ici. Euh, donc quand même, déjà 6 pb, c'est pas si mal. C'est un des meilleurs unboxings que j'ai fait pour 5 Legendary Backs. C'est un des meilleurs, vraiment. C'est vraiment un des meilleurs que j'ai fait. J'ai 4 pommes cheats, j'en avais besoin vu que j'ai plus, plus beaucoup de pommes cheats. Donc, euh, what the fuck, ouais. Comme j'ai dit, donc il y a une Pharmax que vous allez pouvoir gagner... Dans euh, les commentaires, parce que bon, c'est pas garanti que dans Legendary Bag vous allez un truc sympa Et vous allez pouvoir gagner aussi un Legendary Bag, donc il y aura deux gagnants finalement Comme ça vous allez pouvoir gagner un truc bien et un truc si vous êtes chanceux, bah, un truc méga bien Ou sinon un truc vraiment nul, donc ça va dépendre de votre chance Donc euh, ok, bah, je suis plutôt content les gars, on a eu quand même des bons trucs dans nos Legendary Bag euh, après quoi Donc la chance elle nous a suivi un peu euh, l'ordre de Repair je vais garder parce que regardez, je dois repair ma Formax euh, déjà en Space Ok, ben, c'était pas si mal, en fait. Ça, le, le, vraiment, ça m'a vraiment sauvé la fin, parce que sinon, j'allais vraiment me suicider, les gars. En plus, j'ai appris que il euh, y avait une petite mise à jour sur la rune de corail qui apparaîtrait. Donc, comme vous savez, dans mes lives et tout, j'ai travaillé sur la rune de corail pour essayer de l'obtenir. Mais malheureusement, elle était impossible à obtenir. Mais, euh, selon mes calculs mathématiques, il y a un objet. Euh, Excusez-moi, il euh, y aura un update qui va sortir prochainement. Ils m'ont dit que les admins, que c'était peut-être un bug, ils l'ont vérifié et ça serait peut-être un bug. Donc, il faudrait que je vérifie que je regarde moi-même. Donc, euh, on, va voir, euh, on va voir dans les prochains jours s'il y a une mise à jour sur euh, pP On va essayer de voir... Euh, pour créer la graine de corail. Donc attendez-vous à une vidéo sur ça parce que la Rune de corail c'est un des items euh, les plus cheat Donc c'est une des anneaux les plus cheat parce que lorsque vous l'avez sur vous et vous minez n'importe quelle mine de D selon ce qu'on m'a dit, vous obtenez des graines, euh, des, des graines, des pépites de, de tout. Donc euh, par exemple des pépites de space, des pépites de mété, des trucs comme ça. Donc je sais pas si c'est vrai. On va pouvoir les tester ensemble, tout ensemble bientôt lorsque la mise à jour sera mise. Mais sinon j'espère que la vidéo vous avait plaisir. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire, de me dire c'était quoi votre meilleur moment sur Skill pP pour remporter la Pharmax en space et aussi. Le Legendary Bag, les gagnants seront affichés à l'écran de la prochaine vidéo. Sur ça, je vous aime les amis, c'est icons passez une excellente fin de journée.